Depuis quelques jours, les afficheurs sur la ligne 14 ont changé. Fini l'interface image qui est déployée un peu partout dans le réseau et qui indique aussi bien le passage des prochains métros, trams et bus, et de l'infotrafic et travaux. Nous sommes passés à un affichage plus sobre et plus épuré. Le contraste est maximal. Le temps d'attente des deux prochaines rames est affiché en gros et en jaune sur fond noir. Il s'agit en réalité du même affichage qui est en cours d'installation sur la ligne 4. Avec son automatisation, des travaux ont lieu en ce moment pour installer des portes palières qui ont un petit écran intégré. Le seul petit bémol que nous pouvons reprocher à la ligne 14, c'est qu'on est là sur des écrans très très grands, ce qui donne un effet énorme à l'affichage, alors que la direction du métro pourrait être à minima ajoutée. Mais je dis ça en passant.